Bonjour Peggy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter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 On s'est retrouvé vraiment euh, dans un univers. Euh, on est reparti plusieurs décennies en arrière, quoi. C'était ouais. vraiment, c'était magique, magique. Ouais. Et il y a eu des anecdotes là, pendant ce. Alors des anecdotes. Il n'y a pas d'anecdotes particulières. Il a pas eu de. Mais il y a toujours des rires des. Ouais. Euh, C'est toujours des moments vraiment C'est votre meilleur convivial. souvenir. Euh, l'ambiance, l'ambiance ouais. qu'il y avait lors de cette rencontre était euh, était vraiment particulière, quoi. Mais on. Je ne sais pas, on se croyait reparti euh, au temps de Marcel Pagnol, quoi, euh, c'était, je ne sais pas, il y avait quelque chose, il euh, y avait quelque chose.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 ces événements-là, et on espère que ça va bien se passer aujourd'hui, comme d'habitude. Bah, ça serait bien que le vent y tombe un petit peu, on va dire. <rire> <rire> et bah, merci beaucoup. Merci. Yann. Bonjour. Est-ce que donc, vous suis... pouvez vous présenter Oui bien sûr. Euh, donc je suis Gilliane Bell, j'ai 46 ans, je suis originaire d'Angleterre, donc du West Yorkshire. Ah. Ça fait donc euh, ouais, depuis ben, 46 ans que je vis en France quand même donc euh, j'oscille entre ma famille en Angleterre et donc le sud de la France. Euh... Il n'y a pas d'accent. Hein. Je n'ai pas d'accent quand je parle français. Quand je parle anglais, j'ai pas d'accent français non plus. Ni d'accent en DVD Non plus, J'ai <rire> pas d'accent du tout. En fait, je vais prendre l'accent là où je serai. Donc, euh, j'ai cette euh, propriété-là. Euh, je parle allemand aussi, couramment, parce que mon père était prof d'allemand. Donc, je suis trilingue. Et donc, de par mes études, j'ai fait aussi un peu d'italien, donc euh, voilà. Donc... Et ça, ça vous fait, ça vous sert dans votre profession Oui, exactement, Mais parce alors, que bah, je suis graphiste et web designer. Ça, c'est mon métier, on va dire, euh, donc qui est en fonction de mes études. Et après, j'ai mon boulot passion, qui est donc le stylisme et notamment le tricot. Donc, je suis Le tricot. Trico... Oui, je suis tricoteuse professionnelle. D'accord. <rire> voilà. Et donc... au niveau du tout ce qui est maquillage euh... Non, non, pas alors, du tout. Pas du tout le make-up. Voilà, moi, c'est styliste euh, mode. Ouais, D'accord. Ouais. Donc. Euh... Très bien. Et depuis quand vous faites cette activité euh, Alors professionnellement, ça doit faire une quinzaine d'années. Donc j'ai eu mon propre magasin. J'ai toujours ma boutique en ligne. Je crée mes propres collections. Je fais des défilés aussi. Donc euh, bah, j'organise aussi donc, euh, des rencontres photos. Euh, C'est pour ça que je connais Peggy donc depuis un petit moment maintenant. Ça fait trois ans. Trois ans, ouais, ouais, Ça fait trois ans que justement elle m'a contacté. C'est elle qui m'a contactée parce qu'elle faisait un thème laine. Et donc euh, bah, du coup, bah, j'ai été contactée. Il y avait quand même 96 personnes ce jour-là. Euh, bon, pas bah, tout à habiller, évidemment, mais il y avait beaucoup de monde à habiller, donc euh, j'ai un stock assez conséquent. Donc, du oui, c'est ben, ouais. la question que je voulais vous poser. Euh... Oui, vous, vous... je suis très prolifique. Vous les, avez... vous, vous les louez aussi, des fois, non Non, je ne les non. loue pas, je les prête. Euh, si vraiment j'ai confiance en la personne euh, et que moi, je ne peux pas me déplacer avec, donc je leur laisse. Euh, ils en prennent le plus grand soin. Sinon, j'essaye effectivement d'accompagner euh, le photographe et la modèle, euh, ouais, parce que c'est... Une cher Donc euh, mes pièces sont chères, donc euh, il faut faire gaffe. Ouais. Et comment vous avez rencontré Peggy euh, bah, Par hasard, c'est elle qui m'a contacté un jour parce qu'elle a, elle a appris que ben dans, on habite le même village, hein, donc du coup elle a appris qu'il ben, y avait une tricoteuse dans le village et puis ben voilà, ça s'est fait, fait comme ça de fil en aiguille et puis du coup ben on, on se voit régulièrement donc sur les shootings photos et donc du coup ben, j'ai moi-même j'ai créé mon propre réseau de photographes de modèles donc euh, voilà petit à les... petit on grignote comme ça et les modèles et les photographes ils acceptent ça facilement oui, oui. il n'y a pas de, a pas de non non non même de plus en plus j'ai des photographes qui me contactent pour des shoots particuliers ouais. avec mes affaires donc voilà euh, ouais, c'est sympa quoi ça et les modèles ils acceptent de, oui, oui, oui. de s'habiller ah oui ils jouent, jouent le jeu quand elles ont un peu peur quand ils annoncent le prix euh, de certaines pièces donc euh, du coup, ça les allait... <rire> Mais bon, après, c'est vrai que j'ai des pièces où il y a quand même 90 heures de travail dessus. Donc euh, ah ouais. bon, c'est un certain ah. coût. Donc voilà quoi. Donc, il faut en prendre Vous au avez... soin. <rire> Vous avez fait beaucoup de shooting avec... Euh... Avec Peggy, oh on doit être à 7 ou 8. Oui. Ah ouais. Ouais, mais que ce soit des grosses rencontres ou comme des shootings plus privés, euh, oui. Ça commence à faire. <rire> Bonjour Eve. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Je m'appelle Eve Merlot. Euh, je suis photographe, mais en, en amateur. Je suis pas amateur. professionnelle. Ouais, je suis amateur. Voilà. Depuis quand vous faites de la photo euh, Ça fait une trentaine d'années que je fais de la photo. Donc euh, Mon support principal, c'était surtout des paysages, animaux et tout ça. Et depuis que j'ai rencontré Peggy, ça fait trois ans, je fais beaucoup de photos de modèles. Euh, J'essaye de m'améliorer de ce côté-là. Mais C'est pas facile. Hein. Pas du tout. Pas, facile. pas si simple que ça. Et vous avez quoi comme style d'appareil des full frame? Des... Alors des... j'ai j'en un... Oui, j ai... J en, ai... en fait, je travaille avec deux. J'en J'ai un... un plein format et un. un peu assez. Ouais. Et deux plein formats. Deux plein formats. Deux plein formats. Format. En fait j'avais un ancien que j'ai gardé. J'ai investi dans un récent, comme ça je mets un objectif sur chaque appareil. Je travaille en Sony comme marque parce que j'avais tout qui était adapté pour ça et je suis contente du résultat. Oui. Vous avez un thème de prédilection, de photos particuliers ou... Oh Le non, que vous je fais assez... du portrait euh... Oui, non, j'ai fait du portrait, du plein pied. Euh... Euh... Non, je, je suis assez. Euh ouverte à toutes choses, à toutes propositions, de... non, je pas de préférence en fait. Pas de photos de voyage, de choses comme ça Si aussi, si. Si. si, si, oui, oui. j'ai une palette assez large. <rire> Comment vous avez rencontré Peggy euh, Peggy, je l'ai rencontrée lors de rencontres parce que je suivais son travail photographique sur Facebook et comme elle organise énormément de rencontres, je me suis greffée sur une rencontre il y a trois ans et depuis, je participe régulièrement à ces rencontres avec des modèles, d'autres photographes. Ça m'a permis de connaître d'autres photographes et, et plein de modèles aussi. Vous travaillez sur pied ou à... Non, à main levée. À main levée. À main levée, oui. Très bien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, particulier Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre euh... De cette rencontre aujourd'hui ben, Comme un peu dans toutes les rencontres, de, de voir et d'essayer de connaître d'autres personnes, de, de rencontrer plein de gens. et euh, Ça permet plus d'ouverture, moi je trouve, et euh, c'est enrichissant. Le thème de la bohème, vous l'avez déjà fait euh, Oui, je l'ai fait plusieurs fois, parce qu'avec Peggy, on shoot souvent ensemble, toutes les deux. On aime beaucoup ça et, et c'est des thèmes qu'on aborde régulièrement parce que c'est un peu notre prédilection. Quoi, plus que le, on va plus vers ça le romantique, la nature, que, que du studio ou de l'intérieur. Voilà. Je préfère l'extérieur en photo. Voilà. <rire> Ah, le studio, c'est plus compliqué déjà. Déjà, il faut du matériel que je n'ai pas et j'ai pas place, non plus la technique. La place aussi faut La place voir. et la technique aussi quand ouais. même, parce que c'est quand même assez méticuleux comme travail, le travail de studio, pour avoir un rendu. J'ai fait une ou deux rencontres comme ça, mais bon, c'est vrai que je penche plutôt pour travailler en extérieur, je préfère. Très bien, ben merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Une, une bonne journée, beaucoup de belles photos. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'on a qui est devant <rire> <rire> C'est ça le je moi. le bouchon et sur Ron. <rire> ah, je sur les couleurs. peux, pas, je peux pas, je pas, te le prendre. C'est on va Bonjour Chantal. Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous vous présenter Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Chantal, j'ai 59 ans. Euh, je suis dans le monde du spectacle depuis une petite dizaine d'années, donc euh, un peu de magie, un petit, un petit spectacle pour les enfants avec euh, de la sculpture sur ballon en grande majorité, et euh, un peu de maquillage, enfin, ce qu'on peut appeler du maquillage, je ne, je ne me considère pas comme étant maquilleuse, mais plutôt euh, peintre sur visage. Ah oui Voilà. Pour les enfants, les petits, les moyens, les grands. Et vous faites ça depuis combien de temps Et j'ai commencé en 2007, en décembre 2007, par le plus grand des hasards. Et, et depuis, j'ai pu quitter. Je ne peux plus m'en passer. Je ne veux plus faire autre chose. <rire> Et donc, comment vous avez rencontré Peggy c Eh bien, je c'est la première fois que je viens en fait. Donc, ah, c'est la première euh, fois Oui, oui, c'est la première fois que je viens. Je ne connaissais pas du tout et, euh, et je trouve ça vraiment très sympathique. Hein. Il y a plein de gens très intéressants. Vraiment, c'est très, génial comme rencontre. Euh... Le fait de maquiller euh, des personnes, euh, ça pose quelques contraintes. Les euh, relations avec les photographes qui vous demandent peut-être des choses particulières. Euh. Non, pour l'instant, euh, c'est plutôt les modèles qui ont choisi. Donc, euh, non, pas forcément. Et puis, on s'adapte. On essaie de s'adapter un petit peu aux au délibérateur. C'est voilà, vous qui. Décider ou vous êtes. Euh, J'aime autant qu'on me donne les grandes, lignes, les grandes et que, lignes et que je brode autour hein, ensuite. C pas, ils sont pas difficiles à, à maquiller euh, Non. Bon. Pas, la vie n'est pas difficile. Ouais. Il faut être zen. Hein. <rire> Très bien. Donc c'est votre premier shooting avec Peggy Tout à fait. Donc c'est une grande première Tout à fait. Et vous gérez le vent, euh, le mistral, avec euh, le maquillage euh... Sur Avignon, on a beaucoup de mistral, donc on a beaucoup l'habitude. Ah, vous êtes d'Avignon Oui. D'accord. Donc euh, sur Avignon, euh, le mistral, euh... Oui. là c'est une petite brise aujourd'hui que nous avons là, par rapport à là-haut. Voilà. Très bien, euh, vous avez quelque chose à rajouter, particulier, non. un désir non. particulier Non, euh... je suis ravie d'être là. Je suis ravie de, de participer à cet événement. C'est vraiment très sympathique. C'est une grande découverte. Eh bien, on vous souhaite une grande découverte et une Merci grande beaucoup. journée. Merci beaucoup à vous. Merci et bonne journée. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Bien sûr. Donc je m'appelle Laurence, j'ai 40 ans euh, et je suis euh, sur le Var dans le Carnou à Carnoul. Très, Très bien. Moins. Vous êtes euh, modèle professionnel Pas du tout. En amateur seulement. Amateur. Et vous faites ça depuis, depuis longtemps Depuis l'âge de 15 ans. Ah oui. <rire> oui. Donc ça fait depuis deux ans à peu près. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> Vous avez un thème de prédilection particulier euh, J'aime bien tout ce qui est trash, gothique. Ah oui <rire> <rire> Il y a une origine de ça, non euh, C'est un peu pour exorciser les démons, en fait. Le côté sombre que je mets en photo pour le laisser de côté. Ah oui. <rire> Comment vous avez rencontré Peggy Alors par hasard, en fait, euh, euh, à force de faire des rencontres, on m'a donné le nom de Peggy et, euh, et je vais à une de ces rencontres et euh, voilà, ça s'est fait euh, tout simplement comme ça. Parce qu'avant, vous vous en faisiez déjà dans d'autres... Je faisais d'autres rencontres sur d'autres groupes, oui. Au niveau des, des tenues, des accessoires, donc, euh, vous vous procurez dans votre garde-robe ou bien dans le euh, bah costume que vous louez, En partie dans ma garde-robe, euh, non, location, non. Euh, J'achète beaucoup en fait euh, sur les puces, je fais les brocantes, les puces, et puis euh, sur Internet, euh, sur, des sites, euh, sur des sites où il y a un peu de tout, euh, parce que bon, en grande taille, ce n'est pas évident à trouver. Voilà. <rire> Vous avez fait beaucoup de shootings avec Peggy Oh, quelques-uns, oui, ça fait deux ans maintenant que je fais des shootings avec Peggy, donc euh, bon, une bonne dizaine une bonne je pense. Une bonne dizaine, oui. Facile, oui. <rire> et vous auriez euh, un souhait particulier dans, dans, ces, dans le cadre de ces rencontres C'est un thème euh, ou... bah, En fait, non, je sélectionne mes rencontres par rapport au thème, en fait, quand ça me plaît. Ah, d'accord. Voilà, et puis, euh, et puis en fait, c'est surtout pour, euh, bah, après, voir les copains, en fait, <rire> passer des bons oui, moments et. Euh, et euh, voilà des jolies photos par la même occasion. Très bien. Vous auriez autre chose à rajouter Non. non très... <rire> très bien. Ben, merci beaucoup Lolo vous bonne en... journée. Profitez merci bien à vous de aussi. Ce... De ce moment. Merci. En souhaitant que le descende. Oui. <rire> Bonjour euh, Vali. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter euh, Oui, ben, moi, on m'appelle Vali. Euh, je suis photographe professionnel. Ah, professionnelle Oui, oui. alors après, c'est ma passion hein, avant tout. Mais euh, oui, j'ai ma petite activité en fait. Voilà, je suis photographe portraitiste et euh, je suis spécialisée plus dans la photo de studio. Je fais de la photo d'extérieur aussi qui me plaît beaucoup, mais je, voilà. Je, je, vous je avez fais un studio J'ai euh... mon studio, oui. Et ça fait longtemps que vous faites de la photo Ça fait euh, grosso modo 5 ans que je fais de la photo et ça fait 2 ans, deux ans et demi que je suis professionnelle. Et votre bah, style si de photo, c'est plutôt le portrait, le plutôt paysage Plutôt le portrait, euh... pas de paysage. Pas de paysage Non. Ça m'intéresse pas et trop qui en vous fait. Ouais. Le, le, portrait, le portrait, avec des jolies expressions, avec euh, du détail, euh, le détail. Moi, j'aime beaucoup le détail. Okay. Hein, un grain de peau, un, un regard, un, voilà, une gestuelle. Ou... Et ça, et ça me plaît. Au niveau de matériel, vous êtes quoi en... Moi, je suis chez Nikon. Nikon avec ouais. le, du full frame. Avec du full frame, oui. Okay. Oui. Et euh, vous prenez des objectifs, euh, quel genre d'objectifs Des zooms ou des. Non, objectifs moi c'est plus de la focale fixe. Fixe, ouais. À grande ouverture. Oh ouais, à grande ouverture. Euh, je travaille beaucoup avec un petit 50 mm. Ah oui En ouverture 1,8, il est, il est excellent. <rire> Très bon rapport qualité-prix. J'aime beaucoup cet objectif-là. Vous avez rencontré Peggy, euh, comment, dans quelles circonstances Alors j'ai rencontré Peggy, euh, disons que j'ai commencé à faire un petit peu des sorties photo avec, euh, avec un photographe et qui connaissait Peggy et du coup ben, dans le milieu, on, tout le monde se connaît un petit peu. Et euh, ouais, j'ai vu quelques, quelques événements qu'elle avait, qu avait fait, et ça me plaisait bien. Donc ouais. ben, je me suis un peu incrustée quelque part. Bon, on m'a invitée hein, en même temps. Hein. Mais euh, et depuis, ouais, j'en fais régulièrement et si j'en fais pas, ça me manque en fait. Vous <rire> en avez fait beaucoup avec Peggy Eh, ouais, quand même, oui. Je saurais pas dire combien, mais euh, j'ai dû en faire euh, une vingtaine peut-être. Hein. Oui, à pas peu mal. près. Oui, peut-être une vingtaine, peut-être un petit peu moins, mais voilà. Dès que j'ai l'occasion, j'y vais. C'est très bien. Oui. Au niveau des, des rencontres, vous aimeriez faire quoi de, de plus vous, avez un... vous aimeriez faire quelque chose de différent Au niveau des rencontres Oui, ou au niveau photographique euh, bah, je... J'ai toujours des idées euh, parce que j'aime bien l'artistique en fait. Hein. Oui. Donc euh, après, on, on parle au niveau rencontre ou on parle juste en termes photographiques les deux, en fait Les deux, comme vous voulez. Les deux. Donc oui, je suis toujours à la, on va dire à la, à la recherche de choses un peu hors du commun. Oui, parce que photo, voilà. on en voit beaucoup. Il y, a, mais... il y a beaucoup de choses, ouais. Donc euh, non, dans le côté artistique, j'aime beaucoup ça en fait. Quand c'est vraiment construit. Avec que une composition, avec voilà. Un... Par, Par exemple, en fait, juste pour vous donner une ordre, un ordre d'idée, j'ai fait, euh, c'était pas la dernière, il y a un an, un an et demi, euh, j'ai fait un shoot de farine, donc avec projection de farine, avec voilà, en studio, hein. et ça c'est le genre de choses que oui. j'aime beaucoup faire en fait. <rire> et le light painting, voilà. j'en déjà... ai eu fait un petit peu en plus haut. Après, non. Je, mais ça, ça reste un peu des projets euh, à l'avenir. Des projets avec de l'eau aussi. Toujours en studio, ouais, mais avec ouais. des projections d'eau, avec danseurs euh, un peu contemporains, des trucs comme ça. Ça, c'est des projets que j'ai euh, dans ma petite tête, ouais. qu'il faut que je mette en place, que je trouve les bons modèles et qui vont bien avec le, mmh. le, on va dire, le projet. Et voilà. Quoi. Très bien. Avec un accent comme ça, vous n'êtes pas du Nord, je pense pas. <rire> oui, je suis du Sud. Ah bon non, ouais, ça se voit presque pas en fait. Il enfin, n'y a que vous qui l'entendez en même temps, parce que moi, je l'entends pas. Ouais. Il ne faut pas le perdre en tout cas. Je ne crois pas que là, je crois à 50 ans. Ouais, hum, ouais ça serait Il ne faut pas dire votre C'est pas grave, c'est pas une souci. On pour coupera, moi. on coupera au montage. Eh ben merci beaucoup. En eh ben tout cas. rien. Et bonne journée. Merci. Profitez bien. Oui, on va essayer. Ramenez-nous des belles photos. On va essayer aussi. <rire> ouais. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, vous. Trois quarts. Répond beaucoup de du... du soleil. Tout comme ça peut-être. Ouais. Non, ça va pas. Il y a... ouais. Bonjour Aline. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter Je m'appelle Aline, j'ai 38 ans et demi, je suis assistante de vie et je suis modèle à matrice. D'accord, donc on oublie le professionnel. Vous n'avez pas l'intention d'être professionnel Non. Non. Depuis quand vous faites de la photo Ça fait un an, mais j'en ai déjà fait il y a des années en arrière, mais là ça fait vraiment un an que j'en fais assez souvent. Vous avez un style de prédilection pour non. les c'est assez humain la folie enfin moi naturellement en fait il y a pas de je suis au gré des envies et surtout parce que j'écris des textes donc souvent certaines photos je fais des textes qui parlent de ma vie de mon enfance de mon passé ah c'est important ça ouais. ah oui ça m'aide c'est un exutoire en fait la photo et vous les publiez avec le texte euh... certaines photos oui sur mon compte Instagram, il euh, y, euh, y a certaines photos où je mets des textes euh, qui sont assez forts, qui parlent des choses qui m'ont fait du mal ou du bien. Mais euh, oui, ça m'aide beaucoup en fait. Voilà, c'est un, une façon de, de sortir. Euh, ça évite d'aller chez le psy en fait. Voilà, oui. C'est mon psy à moi, c'est moi. C'est beaucoup plus sympathique. Comment vous avez rencontré euh, Peggy en fait, Peggy l'a rencontrée lors d'une rencontre à Gina Service l'année dernière. C'était une rencontre qui était organisée par Audrey et Peggy, elle était là. Et Peggy m'a photographiée, de... c'était la fin de journée et je venais de me blesser. Et Peggy, elle m'a dit, ah mais c'est dommage, je ne vais pas pouvoir, je ne sais pas encore photographier. Je lui dis pas, c'est pas grave. Et je l'ai quand même fait. Donc du coup, elle m'a photographiée, même avec mon pied blessé. Elle euh, a photographié le pied blessé. Non, pas le pied, <rire> <rire> moi. <rire> Au niveau des... Vous êtes obligé d'avoir des tenues, bien sûr, pour euh, ce genre de, de rencontre. Et vous faites comment Vous les choisissez Alors, généralement, alors, tout dépend des thèmes. Si, par exemple, c'est un thème médiéval comme on a fait avec Peggy, là, j'ai commandé une robe. Sinon, j'essaye d'avoir de, des tenues que je peux porter dans la vie de tous les jours. Mais justement, pour des tenues comme médiévales, vous les achetez pas Vous les louez, non Non, je les ai achetées. Ah ouais, Parce qu'après, un... je sais qu'elles pourra m'en servir pour d'autres choses. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites du shooting avec Peggy Alors, le nombre de temps, je ne sais pas, mais Peggy, j'ai déjà fait trois rencontres avec elle. Et un shooting particulier où j'ai porté une robe de créatrice. Ah ouais, carrément. Sinon, vous auriez quelques souhaits particuliers pour le futur non, Un okay. genre particulier non. Euh, non. Juste rester qui je suis et voilà. C'est ma marque de fabrique, c'est de rester moi. Déjà, déjà important. Ouais. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter euh, Un désir particulier Non. non. <rire> très bien. Merci beaucoup Aline. Bah, merci à vous. Très sympathique. Bonne journée. Merci. Bonjour euh, Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bonjour. Donc Arnaud fait Sexboard, photographe amateur depuis euh, un an et demi à peu près. Euh, J'habite sur, euh, sur Cavaillon à côté d'Avignon et voilà. Ah oui, ça vous fait euh, une petite trotte pour venir. Ça fait un peu de route. Ça fait longtemps que vous faites de la photo et Comme je disais, ça fait à peu près un an et demi. Euh, on a commencé en avril-mai l'année dernière. A vraiment à faire, euh, à se mettre dans la photo euh, avec des personnes. Enfin, on faisait de la photo plutôt de paysage et plutôt photo de vacances et de famille avant. D'accord, mais c'est pas votre activité professionnelle Non, photographe amateur, euh, notre métier, c'est une passion qui est, venue, hein, qui est venue. Comme beaucoup quoi. Avec <rire> vous, c'est ce que je pense aussi. <rire> euh, vous avez un, un thème de prédilection euh... Plutôt les photos euh, au naturel, dans la nature, un petit peu comme, euh, comme aujourd'hui, en essayant de, de profiter de la lumière naturelle et ouais. euh, on peut s'essayer un petit peu au, au studio de temps en temps, mais ce n'est pas ce que l'on préfère. Et puis ça demande plus de matériel aussi. Plus de matériel, plus de préparation. Et vous préférez les, les paysages le, ou bien les portraits euh, dans non. la nature Plutôt les portraits dans la nature, euh, avec de, bah, de plus en plus de modèles hommes et femmes pour euh, essayer de trouver un cadre dans la nature qui soit oui. qui, qui puisse permettre de mettre en valeur les modèles. Dans nos régions, on a, Il y a de quoi, il a a ce a ce quoi qu il faire dans moment. la région, ouais. <rire> euh, Comment vous avez rencontré Peggy Alors Peggy, euh, ça a été d'abord une rencontre sur internet euh, via des, des modèles en commun, où beaucoup appréciaient le, le travail de Peggy. Et on s'est rencontré euh, sur une de ces rencontres en fin d'année dernière. Okay. Euh, pour ces rencontres là, vous avez quel genre de, de matériel pour euh, que vous utilisez Uniquement l'appareil photo pour essayer de rester avec les, les lumières naturelles, donc euh, appareil photo et différents objectifs pour, pour du essayer full de faire frame frame ou du, ouais, du hein. full frame euh, et des objectifs plutôt à focal fixe. Plutôt fixe ouais. Ouais. Pour avoir les, des portraits et des les grandes ouvertures. C'est ça. Vous avez fait combien de shooting avec euh, Peggy Aujourd'hui, c'est le, le troisième et il y en a euh, deux autres qui vont se profiler. Donc euh, Le premier qui était la rencontre bohème en, en fin d'année dernière, donc vraiment pareil, en, en extérieur, donc très, très agréable. Et une rencontre euh, en intérieur qui permet de changer aussi. Et, et aujourd'hui euh, plutôt en extérieur et les prochaines devraient être en extérieur aussi. Vous allez pouvoir gérer le vent hein. On va essayer. Bah, bah ouais, oui, bah, il y a de quoi faire voler les, les différentes tenues des, des modèles. Bien, auriez-vous des, des, des choses à ajouter concernant ces rencontres avec Peggy, des faits marquants ou des, des qui... galères peut-être aussi Non, bah, ce n'est pas énormément de rencontres photos que l'on fait avec Peggy, mais euh, nous ce que l'on apprécie c'est surtout la convivialité et, les, et la bonne humeur. Euh, C'est pour ça que ça ne nous embête pas de faire une heure et une heure et demie de route pour venir, pour euh, ouais. retrouver cette, euh, cette petite bande et, et cet esprit vraiment très convivial et, et joyeux. Donc C'est euh, ce qui nous donne envie de venir et ce qui nous ravit à chaque fois sur ces, euh, ces rencontres-là. La, la bonne ambiance qui règne et puis euh, les, les modèles, on essaye de sortir des, des belles photos et puis de permettre de rencontrer d'autres modèles, d'autres photographes et de pouvoir faire de nouvelles rencontres. Exactement. Très bien, ben merci beaucoup. Ben merci à vous. C'est très sympa. J'espère puis... que ça va bien se passer aujourd'hui. Hein. On, va, on va tout faire pour. <rire> Il y a de quoi faire le terrain de jeu est vaste aujourd'hui. Okay. Merci Arnaud. Merci. Juste le Ça fait longtemps que je pas fait de Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors je m'appelle Chloé Garcia. Je travaille dans l'informatique, je suis ingénieur et je suis rentrée dans le monde de l'artistique il n'y a pas très longtemps donc dans la photographie, dans l'écriture et également dans la musique. Ah, C'est deux domaines euh, quand même très différents. Quoi. Oui, ce sont des domaines oui. très différents mais qui demandent tous de la patience et de la passion. Très bien. <rire> donc euh, vous n'êtes pas professionnelle par, par définition Vous faites ça non, euh... je fais ça vraiment pour le plaisir parce que j'aime me transformer. Me, me costumer, me déguiser, me maquiller, euh, m'imaginer dans un autre univers, dans un autre monde, et porter des tenues euh, que je ne porte pas du tout au quotidien. mieux, oui, surtout dans l'informatique. Hein. Oui, c'est <rire> vrai que c'est plutôt très strict, très, très terne. Donc là, je peux vraiment me lâcher, euh, bah, me mettre de toutes les tenues, vraiment, steampunk, gothique, dark fantasy, euh, très imaginaire, du bohème, euh, du vintage. Euh. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie Alors, ça fait un an, maintenant. Ah oui, c'est récent. Quand même. Donc c'est très récent, effectivement. Vous avez un, donc un, pas de domaine de prédilection euh, à part le fait de se transformer, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai une petite préférence, euh, je, je pense. Euh, je suis pas encore sûre parce que j'en ai pas non plus fait beaucoup, mais dans l'imaginaire plus, parce que ça demande de, de la création au niveau des accessoires, d'imaginer des coiffes, des, des caps, des vêtements. Alors que certains thèmes comme du vintage ou du bohème par exemple comme aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu moins d'idées. Je connais moins le, moins le thème. Et vous vous procurez dans votre garde-robe ou vous louez les, les, les, les, les robes les... Comment vous faites Alors le plus souvent, j'essaye d'acheter. Parce que j'aime bien aussi les avoir pour d'autres occasions, pourquoi ouais. pas. Et c'est vrai qu'après, parfois, jose, je demande à d'autres modèles. J'essaye de louer le moins possible. Je garde euh, tout ce qui est argent pour le maquillage plutôt, pour les produits d'entretien, voilà, de beauté. Euh... Enfin, dressing. Euh... Bah, C'est vrai que du coup ça fait un gros dressing, un dressing. Petit, petit à petit avec les achats d'accessoires, de costumes, de capes, de, de coiffes, de, de plein de choses. Ouais. Et je demande aussi à des créateurs euh, particuliers ou des artisans parfois s'ils peuvent m'aider à bah, voilà, me trouver une petite, petite cape, un petit gilet joli. Euh... Et donc on sait, voilà, par exemple sur euh, ce genre de petit diadème. C'est une créatrice euh, bah, qui est aussi modèle et qui, qui l'a fait pour l'occasion. Donc voilà, c'est sympa, on rencontre plein de corps de métiers différents euh, dès qu'on rentre là-dedans. En parlant de rencontres, comment vous avez rencontré euh, Peggy Alors en fait, euh, je suis rentrée dans le monde de la photo grâce à une amie qui faisait déjà des rencontres. Et donc elle a parlé de moi à Peggy. Je suis rentrée dans le groupe Facebook en fait, qui est les rencontres à venir. Euh, elle m'a invitée à une rencontre. Donc ça marche en fait, euh, elle propose son idée sur sa page, on dit si on est intéressé ou pas, dès qu'on a accepté oui. dans le groupe. Si on est dans les premiers, parce qu'elle a toujours des limites, hein, ça marche vraiment très bien. Donc parfois elle limite à 10, 20 modèles, bah, aujourd'hui c'est beaucoup plus. Et donc une fois bah, j'ai eu la chance d'être dans les premiers à euh, inviter, et c'est comme ça que ça, ça a démarré. Donc ça fait beaucoup de shooting que vous avez fait avec elle Avec elle, euh, je dois en être à 10 à peu près. L'année dernière, j'ai dû en faire presque un par mois. Voilà, comme j'ai commencé février-mars, j'atteins la dizaine maintenant. Et là, vous auriez un souhait particulier pour le futur Dans le domaine, bien sûr, de la photographie. Ah, peut-être plus de thèmes, peut-être un petit peu enfin, fantaisistes, en tout cas. Toujours dans la fantaisie. Quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être plein d'accessoires, des maquillages un petit peu fous, peut-être et des thèmes ou des histoires à raconter, voire même des projets sur l'histoire de oui, la région. J'ai cru comprendre que vous faisiez des, des, ce genre de scénarii ou des choses comme ça. Des... Oui, oui. c'est vrai que moi j'aimais écrire euh, déjà de base, donc c'est vrai que raconter une histoire c'est super sympa. C'est mieux, mieux effectivement quand on a un canevas de pouvoir euh, diriger euh, dans une certaine euh, orientation euh, photographique euh, ce, que, ce que vous voulez faire. C'est quand même... Euh... C'est vrai que ça donne plus d'idées, parce que c'est voilà. pas facile parfois… Euh, c'est un, un dans une... fil directeur, quoi. c'est ouais. que c'est plus simple. Enfin, moi je le vois en tout cas en tant qu'amateur, euh, qu j'ai plus de facilité à me dire euh, il faut que je raconte à peu près ça, j'ai envie de ressortir ça comme émotion, alors que parfois, juste poser pour un thème, bah, il faut peut-être se rincer sur des photos, euh, sur des vidéos, par exemple dans le monde du vintage dans le monde du bohème, il y a déjà plein de choses qui existent. Mais c'est vrai que quand on n'est pas à fond dedans, qu'on ne connaît pas trop, c'est pas toujours très simple. Oui, je m'en doute. Heureusement que certains photographes euh, bah, nous guident, comme Peggy, elle sait très bien à quoi ça doit ressembler, comment, être, euh, comment doivent être les mouvements. Euh, voilà, donc ça, c'est bien aussi que les oui, photographes photo connaissent. Le photographe est important dans ce. Oui, ouais. beaucoup de communication et de collaboration. Merci beaucoup. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter euh... Non bah, non, juste que non, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment super. C'est de bons moments, euh, beaucoup de rencontres, de partage, de bonne humeur et de belles photos. Ce qui est pas rien. Bon, là, avec le vent, ça va faire les cheveux qui... qui oui, aujourd'hui, il y aura beaucoup de cheveux dans le vent. <rire> ça fera joli. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Alors. Bonne journée aussi. Bonjour Rebecca. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Rebecca et j'ai 30 ans. Je suis euh, une maman et euh, je suis ici donc, pour la rencontre Bohème. Mais vous êtes euh, modèle professionnel ou… Euh... Euh, non, euh, je suis qu'une amatrice depuis à peu près maintenant 3 voire 4 ans. Euh, ce n'est pas quelque chose euh, dont dont je vis, mais euh, c'est euh, une passion. Voilà. une passion. Une passion. Je faisais du théâtre professionnel euh, auparavant et euh, pendant des années, et euh, en fait, j'ai euh, changé euh, de bord. Ah, c'est <rire> bien. Vous avez un style de prédilection euh, au niveau des, des photos euh... Pas vraiment. En fait, euh, au départ, je suis partie beaucoup sur euh, du déguisement, des costumes, parce que, que ça se rapproche du théâtre, euh, pour être beaucoup plus à l'aise et euh, pour euh, essayer de prendre vie de donner vie à un certain environnement euh, tout en amenant aussi le mien. Et puis très vite, en fait, je me suis euh, plus affirmée en tant que femme. Et après, je me suis découverte effectivement dans certaines photos comme assez sensuelle, euh, tout en gardant euh, cette image de, voilà, je voulais pas comment dire, je veux que les femmes d'aujourd'hui se retrouvent en moi. C'est-à-dire, ce, ce qui me touche, c'est vraiment de pouvoir capter euh, le photographe et l'environnement. Le côté féminin. Euh... Ça, et euh, voilà que mes photos ne soient pas retouchées euh, sur ma peau ou les choses comme ça, euh, parce que je pense que ça, tout le monde peut le faire. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est très gratifiant qu'une femme vienne me voir et me dise « Waouh !» m'y retrouver mmh. <rire> parce que voilà quand on a été maman quand on évolue mmh. euh, on perd des fois ce côté là et c'est très important, pouvoir, important bien, voilà, bien de bien dire bien. à tout le monde euh, bien sûr. venez comme vous venez et vous bien. pouvez faire ces photos vous pouvez tout faire et vous aimez euh, vous maquiller vous, vous déguiser avec des costumes particuliers euh, romantiques euh... j'aime beaucoup effectivement euh, ce que j'imagine pas la lingerie euh, je ne l'imaginais pas pourquoi parce que euh, il y a 5 ans j'avais euh, 40 kg de plus. Donc <rire> c'est vrai que c'est un contraste que j'aurais jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, euh, comment vous dire ça C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis parce que je trouve que la lingerie habille une femme. Ben oui. et, euh, et même comment dire, on arrive à sortir des expressions, euh, un environnement, quelque chose qui fait partie de nous et euh, d'intimiste et euh, qui montre aussi ce, ce côté de la femme que beaucoup euh, ben, stéréotypent ou, ou, ou ne veulent pas voir. Et euh, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où, où mmh. la femme est, est très utilisée et pas assez mise en avant. Mmh. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans le style bohème, c'est vous qui trouvez vos costumes ou vous faites appel Alors, à une styliste oui. Euh, effectivement, j'ai Cathy Création qui, euh, qui m'a fait cette robe. Donc euh, vraiment, j'ai l'honneur de pouvoir la porter. Euh, elle a commencé effectivement à, à me préparer des robes euh, depuis la der une dernière des, des rencontres. Et, euh, et depuis, bah, effectivement, elle m'a proposé, bah, pourquoi pas, de pouvoir en faire. Et euh, quitte euh, voilà, à, à voir ensemble s'il y a des thèmes qui peuvent effectivement aussi euh, bah, la faire euh, évoluer sur, sur ses créations euh, et, et moi effectivement aussi de pouvoir euh, porter pour elle certaines de ses créations. Après le maquillage c'est moi, euh, les coiffures je pense à toi c'est moi parce que je ne suis pas très très douée sur <rire> ça. Mais bon on essaye, euh, voilà, de faire avec. Vous avez fait beaucoup de shooting euh, dans le cadre des rencontres de Peggy ou... Euh, oui, avec Peggy effectivement, c'était euh, mon, euh, mon premier shooting, euh, de... le thème c'était féerie. Donc euh, j'étais euh, déguisée entre guillemets euh, en elfe et euh, j'avais anticipé un petit peu ce, ce shooting parce que c'était euh, la féerie mais un peu aussi tout ce qui était un peu Moyen-Âge et je m'attendais à ce que toutes les modèles, il y en avec des grandes robes magnifiques et je dis non, moi je vais venir en toute battante, <rire> je viendrai en elfe, guerrière et, euh, et c'est ce que j'ai fait, effectivement, et, euh, et c'était génial parce que ça me permet aussi de pallier quelques expressions, parce que je cherche aussi à mettre en avant des expressions, euh, en avant euh, bah, ce côté-là, de pouvoir habiller euh, un objet, de le mettre en avant, ce que j'ai appris beaucoup avec le théâtre, et, euh, et ce que j'ai appris aussi dernièrement, je faisais partie du groupe théâtre de Mimétis et Cartasis sur Aix-en-Provence. Vous faites toujours du théâtre ou... Alors, Là, j'en fais pas vraiment parce que c'est par manque de temps, mais effectivement, euh, effectivement, c'est, j'ai toujours le lien avec Mario qui s'occupe donc de cette association, de Mimétis, et euh, et je fais le carnaval chaque année sur Aix-en-Provence depuis 5 ou 6 ans maintenant, et euh, et j'essaie toujours d'avoir un lien, mais effectivement, dès que je peux reprendre, je reprendrai avec plaisir le théâtre parce que c'est vraiment. Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, oui. c'est quelque chose. Euh, J'y perds. Plus, plus j'attends d'y aller, plus, plus je perds en expression et j'ai besoin des deux. Très <rire> bien. Rebecca, vous avez quelque chose à rajouter euh, Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ouais. euh. ben, comme, euh, comme dans comme, toutes les rencontres, comme, je rencontrer des gens. Convivialité. Euh, convivialité, euh, partage, euh, pouvoir. Euh, euh, voilà, évoluer sur, sur les projets de chacun, que ce soit des photographes. Que, bah, moi, je suis beaucoup à l'écoute des photographes, c'est-à-dire que je ne suis pas du genre à imposer un style. Donc, euh, euh, des fois, les idées des photographes, je n'y vais pas y penser. Donc, euh, voilà, moi, c'est ça. Je suis vraiment en recherche de pouvoir euh, aider chaque photographe dans leur projet, de pouvoir euh, ben, réaliser euh, de, de jolies choses. Parfait, ben, merci beaucoup. Vous souhaitez une excellente journée ben, en merci. espérant que le mistral baisse. Oui, effectivement. <rire> merci bien. Merci.